Vous avez trouvé une autre façon de, de, de, de, de fonctionner et qui, qui vous convient bien et que ça vous donne demande pas trop de travail ça va la la, la façon de faire que j'ai mis qu'on qu met sur qu'on met en place progressivement c'est pour nous éviter un gros travail parce que sinon on passe notre vie à préparer nos cours et en fait, l'idée, c'est de pouvoir venir en cours sans avoir préparé son cours. Voilà. Par exemple, pendant les, les petites vacances, je vais préparer mes cours sur les six semaines qui vont en venir après. Et si jamais, pendant la semaine, j'ai un enfant qui est malade, j'ai un rendez-vous, je ne sais pas où, et que je ne peux pas préparer mon cours, ben, il est un peu prêt, quoi. Il est un petit peu prêt. Et si jamais, je n'ai pas eu le temps du tout de le préparer, je me dis, allez, je m'appuie sur mes huit modules. Je vais faire un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça. Et hop, là, mon cours, il passe. Et la semaine d'après, j'arrive avec un cours construit. Voilà, la, la, la, la méthode Irène Popard, elle sert à elle, se libérer l'esprit. Elle sert à… C'est un outil, c'est tout. C'est un outil. Et il ne euh, faut pas chercher à rentrer dans une autre, euh, une autre gestuelle que, que, que ce que vous avez en vous. Il faut garder votre gestuelle. Il faut se servir des outils ou pas, si jamais ça ne vous intéresse pas. Mais par contre, ce que j'allais vous dire aussi, c'est surtout, surtout n'essayez pas de l'appliquer d'un seul coup. D'abord, un, vous vous allez vous donner un travail de dingue et ce n'est pas la peine. Hein? Et deux, vous allez complètement euh, euh, déstabiliser vos élèves. Non vous, vous, gardez votre, vous gardez votre façon de faire, vous gardez ce que vous faites et vous, vous, a, vous incorporez un petit truc, et puis après un petit truc, et puis après un autre petit truc. Et progressivement, de trimestre en trimestre, d'année en année, euh, ça peut se passer sur 5 ans, ça peut se passer sur 3 ans, sur 10 ans, progressivement, vous allez pouvoir euh, vous appuyer sur cette, sur cette méthode si vous avez envie, ou pas. Et vous pouvez aussi prendre que quelques, que quelques éléments. Que quelques éléments. Jusqu'au jour où vous allez vous dire, parce que moi, par exemple, au début, je m'en suis complètement détachée. Et puis, mais par contre, je gardais un petit truc. Puis après, je reprenais un petit truc. Jusqu'au jour où j'ai dit, bah tiens, je vais essayer de reprendre tout. Et puis je me suis dit, mais oui, c'est bien, ça me facilite la vie. Allez, je reprends tout. Voilà. Mais des fois, je l'abandonne je l'abandonne pendant un cours ou deux, puis je le reprends. Voilà. Je, la, la méthode d'Irene Popard, il ne faut pas que ce soit une prison. Il faut que ce soit un outil, mais il faut que ce soit une aide. Il ne faut pas que ça vous enferme dans quelque chose. Et surtout, comme je vous dis, de surtout n'essayez pas de dire « Allez, je vais m'y mettre, je vais préparer tous mes cours comme ça. Wow. » Waouh Non, non. Allez-y progressivement. Tranquille. Vous, il faut incorporer ce, que, ce qui vous paraît le plus facile, voilà, ce qui vous paraît le plus facile.